Ma, peut-être que c'est jusqu'à la lunette de Hiale. Ah Un temps migré migrer ivraire à Redostewan. et Ivraire La pote mais qui cales Bah, ursort Oh Alors, Femi de Robert Varizrom, elle aime chicaner uh, à me stapette une dornade digandantade. Bon. Ah, vos ce que vous vounais, d'orverma Ta Tata, tata. Homme de la hawa, dans tout le bar songe Tout l'aide veut faire d'arrêt Ah, ah. ya yeah. ah. Eh, trinque à une oreille, y'a ben in oh. de benek Ah, n'est-ce Ah, mine, oui, n'est-ce <coughs> Leur gêne. Non. Euh, des cheveux Mais non non. Sûr? Mais il y a! Mais ah! Ah, oh, oh, le diminueux! Well. On revoit Petra Maoud malaboucique. C'est le rôle, les mômes. En doute, navire John Cledin. Dans mes bêtes, à part où maman Billie, colaris. Bah, demain je vais faire changer mes derrières sans doute et même. Oh, hey, oh, Alors, Jackie Man, n'est-ce en Tchotchin en Bah, y'a, ja, mais, euh, qu'est-ce que tu bien, quand as quand Yung, dans ta tia Angela, il y, la y a ja, une endorndite, puis tu as fait au beurre, n'oser. Y'a, mais, assez à Chen. Pégagne, qui pèse soulage dans le doublage? Bon. Galaraère, l'arrête et au Jackie, un arzour néant. Du champ arplomérès vos grétaniens martési. Mais vous qui comprenez ma guénorette à Roque, euh, en terre qu'on Martin Monindro d'Argentère. Mais Christos en terre? Guré, la reine me et son ex-songère. Anne ah. Zé, ah, nous te queue, pour qu'elle ce glèpe, n'a l'ostet. Ah, mais, moi que de la redite, ah, mais, corps vide. Il aurait fait rêvé faible, que redéenza, toi, casquette d'avat. d'avate. Ah ben, eh, alors pocus glép nous est un tout l'orgueil arrière d'ilostet à pouda fesfal varar marat. Il y a, à fesfal, il hein, Tres lawens au warnout. Yaat, recevez des meus. Diagnostic Mamézek. Abaoué en amzer, malavar en nom de clan. On et voir, viori en est, Mais oui. Passons, j'en ai une à laquelle discret doit me ronzou. Prends avant de draher. Ma ah, bravo oh. hypo co co dri Bébé de honte. Très bonheur ou deux de l'osquelette en gang Marco l'ingioua ou rasé blanc. Ya mais c'est... Peut-être que c'est la route. Hey m'a vu, y'a eu des le soir. La oui hein. Ouais mais... ne Nobody gadra. Caro. Euh... La route me s'est et moi traouille la nitra en Hein? Ah, uh, nest Ah, ça va être meuse, Uel me biscreise déon. Yeah. Bah, y'a, yeah, mais. Euh, ah, la régoz, hein, broteresse, moi, clavette gantant, y'vais. Ah, nest pas? Ah, Petra, t'es fait grete? Uh, yeah. Ah, bah, y'a. Yeah, bon. Eh bah, sais-tu? Yeah, eh bah, y'a, eh bah, c'est tu aïe.